Tu te présenter rapidement et ton parcours que tu as eu en tant que pilote, constructeur de drones, également président du club d'aéromodélisme de lancement. Bien sûr, moi je m'appelle Alexandre Ken, je suis en deuxième année à L'Arsma. Je fais du modélisme depuis, depuis plus de dix ans. J'ai fait beaucoup d'avions au départ, de la voltige, tout ça, des jets. Et je me suis mis il y a trois ans donc, à construire des drones. J'ai commencé par des gros quadricoptères pour transporter des caméras, puis j'ai fini par faire de la course. Et euh, du coup, euh, en tant que président du club de, du modélisme, j'ai... Euh, j'ai organisé la course à 70 ans de l'école. Donc là, il y avait beaucoup de professionnels, il y avait les champions du monde, tout ça. C'était vraiment un gros événement et j'ai pu concourir contre ces gens-là. Et c'est pour ça que je continue à faire des courses maintenant et que j'adore ça et que j'en fais vraiment assez régulièrement. Suite à notre présentation de notre concept, comment tu envisages le, la trajectoire du intercepteur au-dessus au de celui à intercepter Est-ce que tu penses qu'une automatisation complète du drone est envisageable ou pas Alors, il y a deux idées soit se placer au-dessus. Euh, ça a un intérêt, c'est que du coup, on est sûr que les pieds seront bien guidés vers les rotors. Par contre, c'est complexe, c'est assez compliqué, parce que par exemple, un drone a du mal à voir en dessous de lui. Il voit très bien devant, il voit très mal en dessous. Donc, pour répondre à ta deuxième question, je pense qu'un drone autonome aurait plus de facilité à se placer au-dessus qu'un pilote. Un vrai pilote aura tendance à tout le temps overshooter, il aura du mal à se caler en fait, au-dessus du drone. Euh, du coup la deuxième solution qui serait en fait d'arriver beaucoup plus vite que le drone et de venir le faucher en fait, par l'arrière, celle-ci elle me paraît plus facile à mettre en œuvre. Par contre le seul point qu'il faut vérifier c'est que ton, ton, ton multicoptère ou ton aile volante euh, n'est pas trop déstabilisé par l'impact et surtout par son son de gravité qui va changer une fois que le drone ennemi est, en fait, est considéré dans le corps en fait, de, de ton drone. Selon toi, quels seraient les avantages d'un système multicoptère comparé à celui par exemple d'une aile volante avec notre système de fil déployé Alors, en fait, on as un meilleur rendement avec une aile volante parce que ta portance en fait, elle est un peu déduite de, de ta vitesse. Donc ta vitesse a double effet, elle te sustente et elle te permet d'avancer alors qu'avec un quadricoptère, bon, un multicoptère en général, tu dois dépenser de l'énergie pour te sustenter. Donc tu aurais plus d'autonomie, peut-être plus de vitesse avec une aile volante. Par contre, t'es moins maniable. C'est-à-dire que si, si l'adversaire t'a repéré, tu vas avoir vraiment du mal à l'attraper parce qu'il suffit qu'il fasse demi-tour en une demi-seconde. Toi, t'es une aile volante avec de l'inertie, t'arriveras pas à le suivre. Donc s'il si ne te voit pas, que tu arrives par l'arrière, il n'y a pas de souci. Euh, par contre, s'il t'a vu, tu vas, avoir vraiment du, tu vas avoir du mal à l'attraper avec ton, ton, ton aile. Et l'intérêt du, du multicoptère, bah, c'est plus maniable. Euh, tu seras aussi moins perturbé par le, le corps étranger qui pend en dessous, parce que en fait tu peux faire du statique et là du coup, euh, pas tu seras même stabilisé presque par le en dessous. Donc euh, ça c'est l'avantage d'un multicopter. Ouais. Une autre question aussi qui nous vient à l'esprit est-ce que les rotors de l'intercepteur est-ce qu'il un souffle qui pourrait pousser les capillaires du drone intercepteur sur les rotors à bloquer Et est-ce que ce drone intrus euh, pourrait en théorie, aspirer un petit peu les fils plutôt que l'intercepteur. Alors, tu vas avoir un souffle de, de tes hélices, c'est sûr. Par contre, il va être très turbulent. Il ne en fait, faut pas imaginer que ça va lisser les fils. Ça va plutôt les rendre euh, très turbulents. Et il se peut qu'ils soient un peu canalisés vers euh, le rotor de l'ennemi. Par contre, euh, tu as très peu de souffle. Parce qu'en en fait, ton hélice n'est pas carénée. Donc, l'air extérieur vient un peu partout, de toutes les directions. Et du coup, tu n'as pas de souffle, tu n'as pas d'aspiration bien définie un souffle bien canalisé, mais très peu d'aspiration. Est-ce que selon toi les fils, ce sont des très bons corps étrangers bloquants, et ce qu'il est quoi en aéromodélisme de voir cette situation se produire Alors j'ai vu un drone se coincé dans un sol pleureur, et euh, donc le pilote a passé un, un bon quart d'heure à tout démêler, donc oui ça marche bien. Euh, on, pendant la course de 70 ans, on a eu plusieurs drones coincés dans le filet, dans le filet qui en fait qui entourait l'école, donc euh, ça marche plutôt bien, puis on a vu votre test qui marchait très bien. Euh, le moteur s'est arrêté vraiment une fraction de seconde, donc oui, pour moi, c'est la meilleure idée pour arrêter un rotor. C'est des fils ou un filet, mais les fils, ça, se, ça pénètre mieux les carrés, par exemple. Donc, je pense que les fils, c'est la meilleure idée. Merci, Merci beaucoup pour cette réponse.